En Elle nous demande de venir la rejoindre dans sa maison. Il nous parler de quelque chose d'important. Et eh ben allons-y. On s'est reposé depuis notre aventure dans le volcan d'Ovni. Le club Pythagore nous a sollicité. Ouais, mais il y a juste Ilan qui n'est pas encore rentré de mission. On va peut-être l'attendre. Ouais. Bon, mais c'est un message. C'est quoi le nom de ta tante Hilda. J'oublie mon cenaire. Ah, la tante c'est moi ça. J'ai un PNJ Oui, vu qu'elle voulait pas faire un nouveau personnage mais elle voulait quand même jouer, je lui ai donné un PNJ. Je suis dans la confidence, moi. Oui, bah ça va, hein c'est juste pour une partie. Pourquoi t'as jamais voulu que je fasse un PNJ, moi C'est normal. Le jour où j'ai eu le malheur de te montrer une de mes fiches de personnages, t'as voulu tout rectifier. C'est normal. Ma nièce, comment allez-vous Bien, bien, mais vous vouliez nous voir Oui, connais-tu la légende de la bête mystérieuse prénommée Le Femme? Euh, non. Alors je vais vous la conter. Il y a très longtemps, un paysan et sa femme, non, non, c'était deux frères qui vivaient dans un château. Ou alors un frère et une sœur. Dis-le si tu t'en souviens pas. Mais j'avais pris des notes et c'est la seule trace qu'on a du scénar de Léo, eh ben on n'est pas rendu. Bon, viens avec moi, on va aller l'autre côté. Je la trouve bizarre ces derniers temps, Natacha. Mmh. Pourquoi tu dis ça Bah, elle a pas créé de nouveau personnage, elle veut pas faire un nouveau jeu de rôle. Bah elle veut se concentrer sur le personnage qu'elle a monté. je la comprends. Moi, je trouve qu'elle est bizarre. Mmh. Mmh. Bon, on va reprendre. Donc, si je comprends bien, des paysans ont été aidés par une créature surnaturelle pour bâtir leur propriété. Mmh. Devenue trop importante, ils ont provoqué la jalousie de leur père qui ont brûlé leur propriété. Mais la créature est intervenue et a sauvé les paysans des flammes. Grosso modo, oui. Et cette créature a été photographiée il y a maintenant deux semaines par un certain Émile Obscurant. Et où sont les preuves Ce brave homme m'a contacté parce qu'il savait que je m'intéressais à cette légende. Malheureusement, il a été retrouvé mort. Le pauvre Et du coup, c'est tout ce que vous avez Il a été tué par une canne épée. Et seules deux personnes à ma connaissance utilisent ce genre d'arme Moi et Albertus de Montiac. Mais comment est-ce que vous pouvez être sûr qu'il s'agit vraiment d'une canne épée C'est vrai ça, comment je peux le savoir alors, Hilda te dit que la forme de la blessure lui rappelle celle d'une canne-épée. La blessure avait une forme qui lui faisait penser. Euh, pardon, qui me faisait penser à une canne-épée. Mais il faut avertir la police. C'est moi qui ai découvert le corps. C'était Albertus, c'est un homme puissant. Je leur avais déjà dit, mais ils ne m'ont pas cru. Mais écrin, on va s'en occuper. Et euh, vous avez vu la photo Heureusement, oui. Et je sais où elle a été prise. Venez en s'y Merci. À l'annonce de cette révélation, vous partez directement en Suisse, à la recherche de cette créature mystérieuse. Ah tiens, à propos de partir, je vais quitter le pays définitivement. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve Ah bon Mais rien de grave. T'as trouvé du nouveau boulot C'est où Ben, j'avais demandé ma mutation parce que j'en avais un peu marre du coin. Ça me rappelait trop de souvenirs. C'est un peu extrême là, non Oui, mais c'était avant de vous connaître et de toute façon, ben, je pensais qu'il refuserait. C'est où Au Canada. Tu trouveras peut-être le scénario de Léo là-bas oh, Ça va. Hein. De toute façon, tu pourras toujours revenir en vacances. Mmh. Ouais. Voilà. Mais je suis désolée parce que je savais pas trop comment vous l'annoncer. Ah, c'est sûr, c'est un peu brutal, hein. Bon ben, on continue ou on arrête Ça va, hein. je pars pas demain non plus, Ben, hein. bah, euh, soirée de départ programmée. Ouais. Ouais. ouais. Totalement. Allez, on reprend. L'hiver est doux cette année. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je suis Ishtar de Club Pythagore. Comtesse avez... Batory. Mais je n'ai aucune famille dans les Carpates. Mais vous avez les informations pour moi. Alors, elle me dit quoi Je te dirai plus tard. Mais quand Tard, on ira de l'autre côté. Ouais, que tu auras trouvé de son salaire. Mais non, ça n'a rien à voir. Je suis tout là-dedans. Albertus Ah, tu arrives trop tard avec tes laquais Bon, Déjà, on n'est pas ces si laquais. J'ai attrapé la bête À moi la fortune Mais vous êtes déjà super riche Ah oui, tiens, c'est vrai. C'était quoi, déjà, sa motivation? Pour être plus riche. C'est naze. Euh, ben, bah, je serai encore plus riche Mais bah, c'est toujours naze Ah oui, tiens, c'est vrai, ça. Euh... Je veux l'étudier Ah oui, ça, c'est mieux, ça. Comme ça, je deviendrai riche.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 A touché la comtesse ah qui ma comtesse euh... et puis il est où Albertus c'est fantomas mais non j'ai interverti euh, Albertus pousse un cri allez tu peux y aller sourd La bête, reconnaissante que vous l'ayez délivrée, vous offre sa bénédiction. Et c'est tout En gros, vous aurez l'équivalent d'avoir un atout chance. Ah, c'est déjà mieux. Moi, j'ai rien foutu durant toute la partie. Bah, t'as eu les infos. Les infos Ah oui, les infos. Bah, je te donnerai la prochaine partie. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai oublié un truc important que tu m'avais dit de garder pour la fin et j'arrive pas à me relire. Bon bah encore une affaire résolue par le club Pythagore. Mm -hmm. Ça y est, je m'en souviens. En fait, Hilda, c'est elle la traîtresse. En fait, elle voulait attirer sa nièce pour la livrer à la créature. Et du coup, Albertus, il devait vous aider. Mais oui, voilà, c'était ça. Oui, bah oui. Et euh, du coup, on fait quoi Bah je suis désolé, on annule tout. Hein. Tant pis, retirez ce que je vous ai donné. Non, non. Moi, je m'en fous.